Regardons ensemble la définition d'un carré puis détaillons ses principales propriétés. Par définition, un carré est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur et quatre angles droits. Quatre côtés de même longueur caractérisent d'une manière générale les losanges, donc tout carré est un losange. Quatre angles droits caractérisent d'une manière générale les rectangles, donc tout carré est un rectangle. Ainsi, un carré est à la fois un losange et un rectangle. Il en possède donc toutes les propriétés. Outre la définition, on obtient donc une propriété relative à ses côtés. Les côtés opposés d'un carré sont parallèles, comme pour tous les parallélogrammes dont le carré fait partie. Mais aussi des propriétés relatives à ses diagonales. Les diagonales d'un carré se coupent dans leur milieu, comme pour tous les parallélogrammes dont le carré fait partie. Une autre propriété est que les diagonales d'un carré ont la même longueur, comme pour tous les rectangles dont le carré fait partie. Et enfin, une dernière propriété sur ces diagonales est qu'elles sont perpendiculaires, comme pour tous les losanges dont le carré fait partie. N'oublions pas non plus l'existence d'un centre de symétrie qui est le point d'intersection de ces diagonales, mais aussi de quatre axes de symétrie. Deux sont ces diagonales, comme pour le losange, et deux sont les médiatrices de ce côté, comme pour le rectangle. Pour conclure, on peut dire que c'est une bonne connaissance des propriétés du rectangle et du losange qui garantira un travail serein avec le carré.